et ascendant Capricorne, bonjour à tous, euh, une très bonne nouvelle pour votre horoscope du mois de mai, c'est l'entrée de Jupiter évidemment en taureau, où elle ne vient que tous les 12 ans, hein. dernière fois 2011, donc c'est une position extrêmement enviable de Jupiter, planète de chance, enfin réputée et chanceuse, mais parfois... Euh... Hein, elle peut vous valoir quelques troubles avec l'administration, hein, quelques tracasseries euh, juridiques, mais bon, là, elle est quand même d'abord en très bon aspect, et ensuite dans un secteur très positif de votre thème, qui va euh, vous montrer, vous démontrer euh, la valeur que vous avez aux yeux des autres, hein, et qui est beaucoup plus importante que vous ne le croyez. Euh, avec ce Jupiter, vous pouvez même recevoir euh, des honneurs, des félicitations du jury, euh, réussir euh, des examens si vous en passez, euh, euh, ou avoir accompli quelque chose qui vous vaudra hein, euh, vraiment euh, euh, des, une récompense parfois, hein, une récompense sonnante et trébuchante, comme on, comme on dit, euh, vous pouvez être content de vous, hein, autorisez-vous à être content de vous, parce que franchement, c'est n'est pas souvent le cas, hein. vous êtes euh, des, des gens dont le moteur est le mécontentement, euh, c'est-à-dire que euh, hein, ça vous pousse toujours à, à, avoir, à être plus ambitieux, à vouloir aller plus loin, plus haut, hein, ce mécontentement. Et, et vous ne dites pas que parce que vous serez content, ça va vous arrêter dans votre ascension. Certainement pas. Du côté des activités, euh, bon, alors, il y a, euh, comment dire, un Mercure qui va être en taureau aussi euh, pendant tout le mois. Hein, euh, deuxième décan au début du mois, premier décan ensuite où elle, elle va stationner euh, dans le premier décan du taureau. Et puis revenir après hein, dans, dans le deuxième des donc elle fait des allers et retours et euh, il est possible là on est dans le domaine des échanges avec mercure de la communication des liens que vous pouvez tisser et je pense que vous allez tisser pas mal de liens euh, avec euh, peut-être des clients euh, peut-être même des clients étrangers ou alors euh, avec des personnes qui ne sont pas sur votre lieu de travail, qui sont un peu éloignés, mais avec qui vous allez pouvoir faire affaire, ou avec qui vous allez pouvoir échanger, négocier aussi. Hein, il y a de la négociation dans l'air, euh, possi très possiblement. Euh, ou alors, hein, il y a une notion de déplacement de voyage, de quelque chose que vous attendez, un déplacement, que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous ou vous qui alliez retrouver quelqu'un. Euh, souvent... Euh Mercure, ça représente aussi les frères et sœurs, hein, les, les très proches, donc peut-être que vous allez vous déplacer ou que ce sont eux qui vont, vous, qui vont se déplacer. Maintenant, il peut y avoir aussi un petit flirt hein, avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, etc., qui n'habite pas près de chez vous. Côté cœur, on termine avec Vénus en cancer et justement, hein, elle est dans votre secteur des rencontres, des unions, des associations à partir du 7, hein, du 7 au 16 pour le premier décan et du 16 au 26 pour le deuxième. Alors, les amis, une Vénus en cancer face à vous, franchement, ça vous ouvre des portes, hein. ça vous ouvre des possibilités de rencontres. Là, je m'adresse d'abord aux célibataires. Hein. Euh, franchement, sortez de chez vous. Hein. Je sais que le Capricorne, il est un petit peu casanier, mais bon, euh, sortez de chez vous, allez dans des endroits où il y a du monde, euh, allez sur des applications de rencontres, enfin, faites ce qu'il faut, Bon, si tant est que vous ayez envie de faire des rencontres, hein, c'est pas obligatoire. Hein, parfois, le Capricorne, il aime bien euh, aussi euh, sa solitude. Bon, maintenant, si vous êtes en couple, euh, bon, une Vénus euh, en sept, hein, euh, en face de vous, euh, indique quand même une harmonie, une entente, euh, euh, une connivence, vous êtes bien euh, tous les deux, vous avez euh, euh, quelque chose en commun, peut-être une... Euh, des idées en commun, ou alors vous voulez vous lancer dans quelque chose ensemble, euh, bon, c'est une bonne configuration pour le couple, hein, ça c'est sûr, Bon, à moins que votre Vénus soit détestable hein, dans votre thème de naissance, auquel cas, ben, il y aura des désaccords, hein, forcément, vous serez obligé d'être de, ben, de, dans le consensus, d'être... Euh, conciliant euh, alors que euh, en tant que capricorne quand même euh, hein, euh, vous êtes entier déterminé euh, c'est difficile pour vous de faire des compromis des bonnes journées hein, le 1er le 13 le 19 le 27 vous pourrez compter sur la lune pour vous mettre euh, hein, dans une euh, sensibilité dans une réceptivité vis-à-vis -vis des autres